Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une découverte jeu de rôle avec Troubleshooters, les Risques-Tout, un jeu d'action et d'aventure dans la plus pure tradition de la BD franco-belge. Dans ce jeu de rôle de Helmgast, adapté en français par Arkana Asylum, vous incarnez des aventuriers intrépides et voyagerez dans le monde entier pour contrer les plans maléfiques du terrible Graf von Zadris, chef suprême de la pieuvre, une organisation criminelle internationale des plus dangereuses. Avec un système de jeu simple à base de D6 et de points de récit, et des illustrations qui évoqueront rapidement des bandes dessinées comme Tintin, Black Mortimer, Yoko Tsuno, Spirou et Gilles Jourdan, Troubleshooters est parfaitement adapté aux débutants et même aux enfants. Pour accompagner le livre de base, vous trouverez en complément un écran de jeu, un scénario, le mystère de l'U-Boot, des dés, des cartes d'équipement, des livrets de personnages sous forme de passeports. Tout ceci est évidemment disponible dans notre boutique, alors à très bientôt chez 1 Hobbies.